Moi, ça m'intéresse toujours de savoir comment les romans des gens euh, naissent et je sais pas ça donne une indication sur le livre euh, ce livre est né d'ailleurs d'une manière euh, inhabituelle dans mes dans mon travail j'ai raconté souvent euh, ce, ce qui est vrai que ce, quand je commençais un livre c'était à partir d'une phrase qui me traversait qui euh, euh, qui me semblait chargée de quelque chose ou bien d'une image pareil qui me traversait qui s'imposait même à moi parfois dont je ne savais d'où elle venait d'ailleurs donc souvent mes livres ont commencé comme ça et celui là pas du tout euh, ce livre là a commencé autrement il a commencé par une promenade réelle il se trouve que je me suis promené l'été dernier euh, et je suis dans mon, ma région, qui est le Cantal, l'Auvergne, et je me suis promenée dans un village euh, que je ne connaissais pas, auquel je trouvais du charme, mais enfin voilà. Et, et quand je suis rentrée dans ce village, j'ai eu une impression que je n'ai jamais eue, nulle part. Quand je suis rentrée dans ce village, j'ai eu l'impression que je rentrais dans, mon, dans un livre à moi, dans un de mes livres. Dans le livre à venir, ben, c'était le cas, en effet. Et euh, alors après, je me suis dit, mais qu'est-ce qui donne cette impression euh, euh, Est-ce que... Parce qu'il y a des traces dans ce village, des, des choses qui vous rappellent, des, des, des choses de votre enfance, de votre passé, de... Euh, non, je crois pas que ce soit ça. Je crois que... Enfin, c'est mon hypothèse. Je me suis dit, peut-être ce village était disposé de telle sorte, c'est-à-dire les maisons, l'église, la petite rue, euh, étaient peut-être à de la même manière que mes livres il avait le même plan la même euh, voilà ce que j'ai imaginé en tout cas c'est grâce à cette promenade euh, que ce livre a commencé je suis rentrée chez moi et tout d'un coup comme vous savez dans un film qui est arrêté ou euh, et tout d'un coup on le met en marche et les personnages commencent à, à circuler ben voilà ce qui s'est passé je suis rentrée, je me suis mise au travail avec ce village en tête et les personnages sont apparus et ont commencé à circuler dans, dans la rue et dans euh, euh, dans ce village. Donc il s'agit, pour en revenir à l'histoire, pour en venir à l'histoire qu'on résumera en quelques phrases. Euh, il s'agit d'une très vieille dame auteur, mourante, dit-on au début du livre. Euh, peu à peu, on va s'apercevoir qu'elle n'est pas si mourante que ça, ou en tout cas que le travail la, la réveille. Une très vieille dame auteur qui laisse derrière elle un manuscrit euh, avec des trous, avec des blancs, euh, avec des pages perdues, dispersées, etc. Et une petite équipe de, de réalisateurs... Un caméraman et une script un trio qui était une figure euh, romanesque toujours euh, très tentante pour un écrivain le, le trio euh, un, un trio vient euh, l'interviewer recueillir un peu ses dernières paroles enfin et, euh, et surtout essayer de reconstituer ce manuscrit et part, parce qu'ils aiment le travail de cet auteur donc ils vont essayer de reconstituer ce manuscrit et euh, par ce qui est un peu une métaphore c'est maintenant, maintenant que ça me vient, mais un manuscrit épars qu'il faut reconstituer, c'est un peu la métaphore du travail de, de, de l'écriture, finalement, d'un livre. Euh, on, quand on commence à écrire un livre, on, on a en soi toutes sortes de bribes, de morceaux, de, de souvenirs, de, de, de lectures, de souvenirs de vie, de souvenirs de films, de... Enfin, bref. Et, et toutes ces bribes, il s'agit de les... Euh, de les raccrocher les unes aux autres, euh, de les rattacher, euh, d'en faire un tissu euh, qui, qui va montrer une image euh, et donc qui va raconter une histoire.